Pour faire une sélection multiple, donc imaginons qu'on veuille copier plusieurs éléments à l'intérieur de documents. On clique avec le clic gauche, on reste appuyé, on sélectionne plusieurs éléments en même temps, on se place sur un de ces éléments, et avec un clic gauche en restant appuyé, une main apparaît et on peut déplacer plusieurs éléments à la fois.